pour une nouvelle vidéo on va dire que ça va être un challenge ou un défi je ne sais pas comment vous pourrez appeler ça euh, pendant une semaine je vais faire sport maison euh, je vais essayer de battre des petits records que je vais faire moi même, par euh, voilà, exemple le lundi ça va être bah, les abdos vu que nous sommes lund le lundi je vais faire le maximum d'abdos et, le... et après dans 2-3 jours je vais refaire les abdos et je vais essayer de battre ce que j'ai fait aujourd'hui le mardi, ça sera euh, la carne à sauter. Si vous m'avez proposé des sauts sur Instagram, bah, je vais essayer de les faire. Sinon, je ferai mon nombre à moi. Et après, pétant deux jours ou trois, je ferai le record de, du mardi. Et le mercredi, je vais faire le gainage, le temps de gainage. Ça va être chaud. Voilà, ça fait que... J'ai pas le matériel pour, ça fait que je vais avoir mal, etc. Enfin, au dos, ou au coude, ou tout comme ça. Voilà, ou pas trop de place pour la corde à sauter, parce que je vais le faire ici dans cette pièce. Voilà, j'espère que ça vous plaira cette vidéo. J'ai eu l'idée un jour, je me suis dit, bon, bah va essayer, quitte à, à pas avoir de vue, c'est pas très grave. Tant qu'on tant qu essaie, et puis voilà. Mais ça se peut que ça plaise. Sur ce, je vais vous laisser en continuation de cette vidéo. Nous nous retrouvons euh, demain pour la suite. Enfin, là tout à l'heure, pour les abdos, mais pour la corde à sauter demain. Voilà. Sur ce, à continuation. 5, 6, 7, 8, 9, et 30 Et voici 30. 30 abdos à battre euh, jeudi Voilà Le deuxième jour, nous sommes mardi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette vidéo de sport qui va être de faire euh, ce que vous m'avez dit avec euh, la cœur à sauter. Euh, voilà, qui est 15 sauts. Et si j'arrive je ferai des 50 sauts. Et si j'y arrive pas, ben, les 50 sauts sera à battre. Ce sera le, le score à battre euh, pour euh, vendredi. Voilà, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Et je vous dis ben, à demain. Bisous. <coughs> Ça s'est battu, mais on va, essayer de faire. on va essayer de faire un peu plus. Bref, les 50, ça sera à battre euh, vendredi, vu que j'ai fait euh, 17. C'était le record. Voilà, la corde sauter, sauté, ça décoiffe, la preuve en est là. Sur ce, on se dit à demain. Nous voilà mercredi, le milieu de cette semaine de défis de sport. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire du gainage. Super. Euh, juste pour vous dire un petit truc, euh, hier soir, je suis couchée. J'ai senti un peu les douleurs des abdos que j'ai fait lundi, les juste les 30. C'est-à-dire que quand t'as pas l'habitude de faire du sport, ça fait mal quand tu reprends, même juste une petite quantité. alors aujourd'hui pour le gainage vous m'avez proposé d'essayer de faire 2 minutes. Si je n'y arrive pas ce mercredi-là, et pas bah, les 2 minutes je serai obligée de les réussir à la fin de ce challenge, à la fin de cette semaine, qui sera bah, samedi. J'essaie de faire au mieux que je peux, même ça fait tellement de temps que je pas fait, parce que je sais qu'avant quand j'en faisais de temps en temps c'était rare je tenais à peu près une minute mais voire peut-être un peu plus un peu moins je sais plus mais bon on va essayer aujourd'hui comme on peut et puis voilà sur ce ben on se retrouve pour ce gainage nous nous retrouvons pour ce gainage et c'est parti J'espère que vous allez bien. Et J'espère que vous vous allez vous vous Allez, maintenant, voilà. 1 minute 10. Ah. C'était compliqué, 2 minutes je pense pas réussir, mais on verra ça samedi. Là, vu que j'avais un peu mal aux abdos, ça a piqué les abdos. Je crois que ce sport-là va me faire travailler les abdos. Au moins, j'aurai peut-être des abdos en béton, lol. Sur ce, on se retrouve euh, demain pour les abdos. On essaiera de battre les 30. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout. Heureux. Nous sommes jeudi, et aujourd'hui, c'est le défi des abdominaux. dominos. Déjà que j'ai un petit peu mal, alors en faire plus de 30, ça va être compliqué, mais on va essayer. Voilà, alors, c'est parti C'est parti like you can't take no more I'm sorry, but when my ending starts I just can't get enough I'll let you up and tie you down So you'll be here, won't sneak around I'll lace you up and put you on I'm running, running for you every day 35 abdos un peu galère parce que la fin pas trop des abdos mais on va compter comme des abdos voilà et on se retrouve pour la suite demain la corde à sauter alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de ce défi alors normalement j'aurais dû le filmer hier parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi et on est dans le vendredi et que je n'ai pas eu le temps, alors je m'excuse, mais c'est pas grave. On va faire comme si on était vendredi aujourd'hui avec ma tête pas coiffée. Et qui va être les 50 sauts à la carte à la sauter. Et après j'irai euh, me préparer pour faire les 2 minutes de gainage. Et qui fera pas le samedi pour le dernier défi, le dernier jour de ce challenge, de ce défi. Voilà, j'espère que bah, ça vous plaît. Puis sur ce, on se retrouve pour essayer de faire les 50, Essayez, mais je vous promets rien. Mais voilà, sur ce, on se retrouve pour la suite. et c'est battu voilà on se retrouve pour la suite qui sera bien après les deux minutes de guinage quand je serai coiffée sur ce à toutes alors aujourd'hui nous sommes pour le dernier jour de ce challenge nous sommes pas samedi comme prévu voilà avec une meilleure de temps et puis on va se retrouver pour faire les deux minutes de guinage qui est impossible pour moi vraiment vraiment impossible pour essayer je ne promets rien et puis on se retrouve pour le brief à la fin de la vidéo, à toutes on se retrouve pour les deux minutes de gainage alors ça va être l'heure et c'est parti T'as pas du tout confortable, je glisse Je suis désolée, mais je ne peux pas. C'est pas que je veux arrêter maintenant. Mais c'est juste qu'en fait, je glisse et c'est impossible de durer. Je vais plus me fatiguer qu'autre chose. Alors voilà, j'ai pas réussi le 2 minutes de guinage. Mais bon, tant pis. J'ai fait que même pas une minute, je crois. C'est catastrophique. Mais bon. On va se retrouver pour le bilan de ce défi juste après. Alors le brief de, cette, de ce défi, euh, c'est que bah, c'est compliqué quand tu ne fais pas du tout de sport, euh, parce que le premier jour euh, c'était les abdos, euh, déjà au bout de 20 j'en pouvais plus, alors j'ai quand même fait jusqu'à 30 avec, en galérant. Voilà. Euh, après, bah, la à sauter vu que j'avais ce petit chinois là, ça fait que la gala sautée tapait dedans et ça gênait et c'était compliqué. Et vu que la à sauter est un peu petite et que n'est pas appropriée, un peu compliqué de sauter. Bon, après, je ne faisais pas avec la bonne façon aussi pour sauter. Euh, le gainage, bah, moi je sais que je peux faire à peu près une minute et j'ai fait une minute 13 je crois. Je peux pas faire plus. mais Après, ça travaille bien les abdos. Ça, je peux bien vous le dire, ça travaille bien les abdos, parce qu'à chaque fois, le lendemain, j'avais mal aux abdos, quand je me couchais pour me baisser et tout, ça faisait mal. Euh, ben après, voilà battre les 30, 30 abdos, c'était très très compliqué, j'en avais fait 5 de plus. Bon, c'était réussi, les abdos, c'était réussi, la sauter c'est réussi aussi, en faisant les 58 comme il faut, euh, en sautant comme il faut. On réussit, on peut aller même plus haut, etc. C'est moi qui ai voulu arrêter à 58, parce que j'avais battu les 50, ça va que je continue plus. Ça n'a pas, pas été trop, trop intéressant. Et le dernier gainage, bah... Vu que j'étais pas comme la première fois avec les chaussures, ça fait que bah, les, les chaussettes ça glisse sur le sol malgré Excusez-moi, enfin, C'était une couette, une couette sur le sol ça glisse. Alors voilà, je m'excuse. Ça fait qu'il n'y bah, a que le gainage que j'ai pas réussi, on va dire à moitié réussi. Le premier, j'ai fait une minute, j'ai pas battu le record. Voilà, je m'excuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.